La malnutrition est répandue dans une grande partie du bassin du Congo. Les carences à micronutriments sont particulièrement problématiques pour les femmes et les jeunes enfants et peuvent entraîner une altération de l'immunité, une augmentation de la mortalité et de la morbidité, ainsi qu'une altération de la croissance physique et du développement cognitif chez les enfants. Il y avait vraiment beaucoup de cas hydriques avant que l'eau de forage arrive. Donc nous avons constaté des cas de verminose, tels que ascadiose, achylostomiase, amybiase, ainsi que fièvre typhoïde aussi. Normalement, beaucoup de cas chez les enfants. Alors, le problème qui il y a qui Et puis, il y a Vamos en aquí mai otuganda y melezaki mabepo bazwa ki bana mingi na banyama na libumbu. Fe basatena bangozaaki Nde batuna ki biso mai nini to melaka. To lakisa bango, bakende na place totoka ka mai mosika bangomba. Nde nasima to Monica kalaye ko mai. Le centre international de recherche en foresterie en collaboration avec euh, euh, amsud a cherché à trouver une voie de solution pour pouvoir lutter contre cette malnutrition avec trois axes d'intervention la nutrition, la sécurité alimentaire durable et l'eau, hygiène et assainissement. Le fort alimentaire font revivre l'alimentation et la nutrition locale elles sont inutiles et un espace important pour promouvoir la souveraineté alimentaire car elles se déroulent dans les espaces publics locaux et dans le cadre socioculturel des gens. Nous sommes venus faire une sensibilisation sur l'éducation nutritionnelle en se basant sur les aliments que les mamans produisent, ce qu'ils consomment et par rapport à d'autres aliments qu'ils ne produisent pas et qu'ils ne consomment pas. J'encouragerai à la communauté de l'ILECO de produire beaucoup plus et de consommer beaucoup plus le soja. Il y a lieu de prévenir la malnutrition dans plusieurs foyers de l'ère de santé de l'ILECO. À l'ILECO, la pêche est l'un des piliers de l'organisation pilier sociale, de la sécurité alimentaire et du développement économique. Mais depuis quelques temps, elle vacille avec des records de pêche historiquement bas. Presque toute la communauté fluviale pratique la pêche. Les Congo et ses îles constituent des écosystèmes particuliers et ont été utilisés par l'homme à de nombreuses fins au cours des siècles. De nos échanges avec les, les pêcheurs, nous avons constaté que la capture est en train de diminuer au fur et à mesure que les années passent. Tous les acteurs, y compris les pêcheurs, le gouvernement et les chercheurs doivent travailler ensemble pour trouver des solutions au problème de la baisse des prises de poissons le long du fleuve Congo. Basically, implementing size uh, limits on the size of the fish catch, usually you know, just hard, uh, allowing fish to be harvested above a certain size, so that those species are able to reproduce. Il faut que chacun comprenne that a une responsabilité dans ce qui arrive. Pas seulement la nature. Donc là, il faut une éducation.